Salut à tous, allez, on n'est pas vendredi, il n'est pas 7h du matin, mais il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas votre expresso. C'est parti. Bon allez, un petit expresso un petit peu à l'arrache, parce que au niveau timing de vidéo, j'ai été un petit peu... Acculé, attention, ne mélangez pas euh, les euh, lettres. Euh, donc euh, je tenais quand même à en faire un parce que c'est quand même devenu un rendez-vous euh, important, euh, de Re rendez important de la commu. redevenu un rendez-vous important de la commu. Donc je, là il sera très court et là il est déjà trop long. <coughs> Aujourd'hui euh, vous pourrez euh, commander sur euh, le site de mon partenaire jeux et trollerie les euh, Votan qui sont euh, sortis, à la ligue de Votan. Vous savez qu'il y avait un très très beau coffret qui était sorti, hein, une, boîte, une boîte de start qui est juste là, par là, derrière, là. Elle est, elle est là au bout, là, là tac, juste ici. Et puis bah, maintenant, elle a été, euh, elle a été euh, dépunchée, on va dire, hein, mis, mis en boîte. Donc, on va retrouver euh, euh, en ir, Kal, euh, Utar, usar, Utar, en fonction de la façon dont on le prononce euh, le destiné. Bien entendu, vous allez retrouver euh, le, le codex qui va avec les dés qui vont, euh, qui vont avec. Euh, toutes euh, toutes les troupes euh, les véhicules, alors au niveau véhicules je crois que ça commence à être un petit peu en rupture de soc. donc il faut vous manier mais la forteresse mobile euh, elle est encore euh, dispo de toute façon si vous voulez vous lancer on va retrouver la patrouille euh, comme d'habitude pour 40k pour euh, pour 120 120€ euh, donc voilà, euh, du coup là il euh, y a euh, la ligue Votan qui est vraiment dispo pour ceux qui auraient raté euh, le pack de start N'hésitez pas à utiliser le code promo euh, Pierrot euh, Chez mon partenaire Parce que ça vous fait encore un petit peu baisser euh, la facture Et puis bon, bah, ça fait toujours du bien euh, par où euh, ça passe Pour ce qui est des précos euh, Chez euh, Games, il y aura beaucoup de Warhammer On peut en parler très rapidement Il y a les Of uh, The Gormo Tree, euh, qui, euh, qui vont être dispo avec les cartes, avec euh, le Battleton et tout ça Et puis il y a un set d'armée des Esclaves des Ténèbres euh, à 155 euros, qui est euh, vraiment de toute beauté, euh, mais de toute façon, j'en reparlerai euh, à l'Expresso de la semaine prochaine. Je fais court, et j'en termine déjà presque avec les sorties de Star Wars Légion, puisque vous savez que ça y est, maintenant c'est dispo partout, euh, vous pouvez euh, retrouver vos euh, duos de druides assassins euh, IG, avec IG-88 et IG-11, de droïdes qui ont fait fantasmer toutes des générations. En tout cas, moi, IG-88, ça a été un des personnages les plus euh, fantasmagoriques euh, de, de mon enfance. Donc voilà, n'hésitez pas. Bien entendu, euh, on fera le depenchage de ces boîtes et la présentation des cartes avec Toto Lastico. Et puis, que dire, que dire, si ce n'est que c'est accompagné euh, de euh, Dean Jardin et euh. Gros goût, qu'il ne faut pas Jean c'est pas le Mandalorian. C'est ni Mando, c'est Jean Jardin. Dean Jardin, j'y arrive pas. Ça ne sort pas. Dean Jardin. Euh, donc voilà, avec des cartes qu'on analysera aussi. Euh, avec Thomas. Vous vous rendrez compte, c'est un peu cheaté quand même. Il y a, il, on... Voilà, on a. Il y a une réflexion à avoir euh, sur cette sortie Star Wars Légion, Et peut-être qu'on fera une vidéo sur ce sujet-là. Parce que des fois, on a quand même un peu l'impression que ça part un petit peu en couille. Mais voilà, c'est des sorties exceptionnelles, donc je pense qu'il ne faut pas les rater. Là aussi, elles sont disponibles chez mon partenaire. Petit code promo. Moi, j'ai que des bons retours hein, au niveau euh, commande et tout, expédition, délai, il euh, n'y a que ça de bon. Et puis, euh, je m'arrête là euh, pour l'Expresso, si ce n'est que je vous conseille vivement. Mais alors, très vivement pour le conseil BD, euh, ce euh, Silver Surfer Requiem. Bon, je vais pas vous spoiler, mais euh, <rire> ça finit mal. Euh, voilà, si vous avez en plus la possibilité de l'avoir en édition euh, collector euh, comme ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment super chouette. Et vous aurez une sacrée surprise en l'ouvrant puisqu'en fait, cette couverture n'en est pas une. Voilà, j'espère que cet expresso Express vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur les sorties. En attendant, moi je file dans mon week-end pour monter mes deux boîtes de Star Wars Légion, passer du temps avec la famille, jouer, jouer, jouer et prendre du bon temps. Je vous embrasse tous, à très bientôt, merci pour vos messages, que la force soit avec vous.